Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 327 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Sunblast. Sunblast qui est un jeu indépendant mais par contre qui est un jeu d'un style que je ne connais pas. Donc on va voir que je connais pas le style en fait. Ça a bien l'air d'avoir une tronche de vaisseau, l'icône en tout cas tu joues avec une tronche de vaisseau, on est dans l'espace. Captain, ok, M'en bah, les couilles. Est-ce que je peux l'avoir en français Non. Voilà. Alors, ben on va voir ce que c'est comme... Jeu. Sunblast. Choose your ship. C'est un jeu qui passe 80 Donc Déjà je suis un peu... étonné de... Oh putain. Oh putain la, la version de l'axe Y. Inverte Y. Oh. Ah je préfère ça. Je peux pas blairer moi les jeux de... Je sais pas si c'est vraiment si c'est qu -ce que qu'est-ce qu qu'on est en train d'essayer d'essayer de faire. Est-ce qu'il faut que je touche des ah oui voilà c'est ça. Il faut que je hit des. Le but c'est ça franchement c'est ça le but. J'ai un hit 18 là. Est-ce que c'est ce qu'il faut que je fasse C'est-à-dire euh, Iter des, uh, des, des rochers Je sais pas à quoi ça peut me servir. Est-ce que j'ai des trucs spéciaux Alors pour tirer ce jour j'ai la gâchette plutôt que A, ah, c'est plus pratique. Alors, du coup c'est quand même vachement dur à viser. Level 0, euh, succès déverrouillé, ok. Bon voilà. Il fallait juste toucher des choses, par contre j'ai perdu quand même plus de la moitié de ma vie. Qui est représentée par une barre que vous ne voyez pas parce que vous y avez ma tête dessus, hein Voilà. Je le lit, ah, ma barre de vie elle est en bas à gauche. Prépare fort combat. Ok. Ok, c'est carrément des ennemis de ouf. On est plus sur des rochers, on est sur des fucking ennemis qui bougent pas trop. Bon c'est pas super animé, mais en même temps un jeu 80 mégas. Ok, ça, fallait pas s'attendre à un truc de ouf. Ah, je me suis fait démonter. Ça va être compliqué quand même là. La prochaine fois que je me fais toucher, je perds Il me manque 7. Hein. Jamais j'en toucherai 7 sans me faire toucher. il n'y pas de moyen de regagner de la vie. Voilà, j'ai perdu. C'était le dernier, c'est dommage. Mission fail. Et puis on va recommencer la mission. Ah non, d'accord, ok. Back. Je peux que faire un new game. All of fame. Bah, on est reparti sur un new game. Est-ce qu'on peut changer le vaisseau Tiens, on va prendre celui-là. Est-ce que ça va être différent En tout cas pour l'instant c'est le level 1 Il me semble que je... je, je peux avoir, je sais pas... Ah j'ai mis l'auto... L'auto fire il suffit d'appuyer sur select et ça auto-fire. Ah voilà, ça c'est bien, je préfère ça, au moins j'ai plus de chances de toucher les ennemis. Je sais pas comment ça peut servir tout ça. Ok, voilà, le niveau est terminé. Level complete. Allez, on est reparti. L'auto est resté. On va voir si je peux passer ce level-là. Ça le fait parce que, comme ça tire tout seul, j'ai plus de chance que de toucher quelque chose. Ok, j'ai pas perdu une seule truc de vie. Oh là, ça c'est bien, ça c'est bien, ça me plaît. Allez, niveau 3, je sens que ça va quand même être plus compliqué au bout moment. Ah, j'ai pas le. Je que ça tire pas automatique Quoi, ce truc C'est juste de la survie en fait. Ah ok, en fait y a pas besoin de leur tirer dessus, ça sert à rien. C'est de la survie. Oh j'aime bien ce mode. Ces grosses mines qui vous qui prennent tout l'écran. <rire> vous savez plus où c'est que vous devez. Hein. Ah ça va, je me. je le me... vis bien quand même. Putain, je jamais. il fait 80 émos, je vous jure qu'il fait 80 méga. Ça pèse rien, quoi. Vous téléchargez en 30 secondes, même avec une connexion comme la mienne. Je trouve que ça va, quoi. Survive. Level complete. Jusqu'à où va-t-on pouvoir aller Prépare fort combat. Ouh, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue les ennemis de ouf. C'est des shurikens qui veulent, c'est des shurikens volants. Ok, donc eux je peux pas les tuer. Y a pas de hit à faire pour l'instant. C'est juste éviter cette connerie. C'est bien comme ça tire tout seul, j'ai pas besoin de me concentrer sur. me touchent, s'ils enlèvent l'ordre de vie, ces enculés. Ok, ennemi starship, destroy. Il a vraiment une tronche de cul, le, le starship, le, tar... le Side euh, de l'ennemi. Spircan, succès déverrouillé. Allez, on continue. De toute façon, je vais pas tarder à claquer, je pense. <rire> oh bien hit 30. Wave. Pour l'instant je le vis bien, pour l'instant je le vis bien. Ok, voilà, j'ai encore gagné. Bon, c'est vachement mieux en, en tir automatique. Hein. Sachant qu'il n'y a pas de limite de balles. Oh putain. Oh putain, là, là on a l'impression d'être un peu plus resserré dans le tunnel. Pour l'instant, c'est de la survive aussi. Même si ça tire quand même. Oh putain je me suis tapé un. Hein. Ouh ça rigole plus là, ça rigole plus, ça rigole plus, il y a des ennemis qui sautent. et y des kangourous. Pas enfin, des araignées-kangourous en fait, c'est des araignées qui. qui lévitent. Il fait boing, boing, boing, boing. Oui, on devrait pouvoir s'en sortir sans perdre. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. Comment c'est tendu Comment ils sont arrivés faire des trucs de ouf avec un jeu qui pèse de rien. Hit 40. Allez, je vais quand même perdre au bout de manga. Nickel, Et, ouais, il n'y a pas 10 heures. Je vais aller. nous sommes le matin. Je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, je vais vous faire des 2-3 petits tests. Yep. Je le vis bien. Il ne me reste que 8 à taper. Oh. Oui, oui, oui, toi là. Hop Et voilà, le level est terminé. Ça n'en finit plus, dis donc Je crois qu'on va devoir arrêter le test avant que je, avant que je perde ma vie. Prépare fort combat. Alerte <rire> Je pense que je vais perdre dans pas longtemps. Functionnel. Weapon not functional. Ah... Genre j'ai pas de... Ah d'accord c'est juste un autre ennemi quoi en gros. content Putain, je me fais démonter là. Faut pas que je perds toute ma vie à cause de ce qu'on là. Ce serait dommage que je perde, j'ai pas envie de mourir. Non Il est bientôt mort Oui, il est mort, ça y est J'ai cru que j'allais claquer. Parce que là, mes armes étaient un peu, un peu à la ramasse. Succès Vortex. Bon, et ben, qu'est-ce que, hein mec 50 it in 45 secondes. Faut que j'en marque plus d'un par la seconde, un truc de fou. C'est bon, il restait deux secondes, il restait deux secondes et c'est bon je l'ai eu, bon allez, bon je crois qu'on va arrêter, je fais celui-là, level 10, on survive et après on arrête, oh putain, oh putain, c'est quoi ce bordel un gros merdier. Là ça commence à être tendu on dit Oh putain, oh putain. Oh putain de merde. Oh, là, là, là, là. Je sais pas s'ils apparaissent par rapport à l'endroit où je suis ou c'est juste du hasard. S'il y a une logique. J'ai je... touché, j'ai touché, j'ai touché. Il me reste 20 secondes. Oh putain j'ai encore touché. Non. Non, j'ai encore touché! Il faut plus que je touche, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus le droit à l'erreur! Et voilà. Mon vaisseau est mort. Aborte mission! Oh putain, ça va, je me suis bien démarré. Voilà, on est, on a fini sur Sunblast, donc il est vachement bien pour, pour le poids que ça fait, c'est ridicule. Il y a quelques patterns, ils ont réussi à faire un jeu de ouf avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce jeu vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour voir euh, ben, prochaine vidéo, prochaine vidéo, à partager surtout pour faire connaître ce genre de jeu qui mérite vraiment d'être connu. Euh, donc ouais, il est disponible sur Steam. D'ici là, j'ai envie de vous dire portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine.